Bonjour les amis, alors attention à l'excès de confiance, euh, oui l'excès de confiance ça peut arriver quand vous avez une bonne méthode de trading et que vous tradez, que vous avez des gains, vous vous êtes tenté de prendre un effet de levier plus important donc pour gagner plus et plus vite mais euh, on n'est jamais à l'abri d'un mouvement brusque et inattendu du marché et si vous prenez un effet de levier trop important et bien vous risquez de perdre euh, très rapidement une grosse somme donc euh, même si vous avez euh, quelques années d'expérience vous n'êtes pas à l'abri de ce genre de, de mésaventures donc euh, faites toujours très attention et si vous êtes fatigué et bien évitez de trader donc ça c'est une règle importante si vous venez de faire euh, quelques jours de trades bien gagnants que vous avez très bien gagnés, eh vous pouvez être dans une situation d'excès de confiance et vous dire « allez, je risque un peu plus, j'ai gagné beaucoup, je peux me permettre de perdre ». Et malheureusement, vous pouvez perdre très rapidement une très grosse somme d'argent, peut-être plusieurs semaines de trades gagnants. Donc il faut être toujours attentif à ça ne pas être en excès de confiance si vous avez des bons résultats mais que vous vous sentez un petit peu fatigué ou que vous savez qu'il y a sur les marchés un risque de, de mouvement brusque eh bien évitez de prendre des risques par exemple en fin de semaine si vous avez fait des, des très bons résultats dans la semaine. Si vous voulez absolument trader, vous prenez à ce moment-là un, un effet de levier plus petit et à ce moment-là vous pouvez encore vous amuser euh, sans prendre de gros risques mais l'erreur euh, malheureusement c'est de se dire allez euh, je, vais, je vais terminer en beauté et je vais faire un, un, un trade spectaculaire en fin de semaine euh, parce que vous êtes euh, en pleine confiance et malheureusement c'est souvent euh, lorsqu'on lorsqu est comme ça que, que le pire arrive c'est à dire que vous pouvez perdre malheureusement une très grosse somme d'argent en très peu de temps donc Attention avec cette confiance, attention également à vouloir toujours gagner plus et plus vite. Il euh, y a des traders qui ont gagné énormément et puis pris de plus en plus de risques euh, pour après se retrouver à zéro. Donc il ne faut pas oublier quand même que le trading c'est quand même euh, prendre des risques, que vous tradiez euh, des tout petits montants ou des grands montants, trader, faire du trading c'est prendre des risques. Donc si vous n'aimez pas le risque, eh bien ne faites pas de trading bien sûr, mais euh, l'avantage c'est qu'on peut gagner évidemment beaucoup d'argent en faisant du trading et j'imagine que c'est ce qui vous intéresse. Donc euh, une méthode de trading euh, il faut d'abord qu'elle soit efficace, que vous ayez euh, des résultats euh, réguliers et positifs et puis il faut que psychologiquement vous ne fassiez pas de grosses bêtises. Donc soyez prudent, soyez raisonnable et euh, quand vous avez fait une bonne semaine eh bien contentez-vous